Euh, deux, deux éléments on avance sur les concepts de programmation Donc, euh, la première chose c'était juste donner des instructions à la tortue euh, ensuite on a vu euh, comment faire euh, répéter certaines instructions sans avoir à les recopier coller euh, un certain nombre de fois et puis euh, la semaine dernière je vous ai fait un petit résumé sur les fonctions et les paramètres qui permet de rendre le code un peu plus propre et d'éviter d'avoir des lignes comme ça qui s'accumulent qui les unes en dessous des autres en essayant de faire des fonctions qui, qui, bah, qui permettent d'avoir des programmes qui sont un peu plus euh, lisibles. Et puis, euh, la semaine dernière, vous avez vu les, les variables et les branchements conditionnels. Donc, encore deux des concepts euh, importants de, de programmation. Euh, puis ensuite, on aura encore les boucles while. Et puis, on aura, on aura fait un peu le tour d'une première partie des concepts qui sont importants en programmation. Alors, les, les variables, euh, un peu comme en mathématiques, on dira. Non, pas tout à fait. Euh, les, les variables, ce sont des éléments dans lesquels on peut aller stocker les informations. Donc, c'est un peu comme des boîtes. Pas de boîte ici. Hop, là, il y a une boîte tiroir, puis je peux mettre des choses, des informations. Hum. Par exemple, ici, voici un magnifique programme. Qu'est-ce que je voulais faire, ça Donc voilà donc un magnifique programme. Et puis euh, je ne sais plus du tout ce qu'il fait. Là ah oui il fait des triangles. Et puis il fait des triangles en augmentant à chaque fois la taille du triangle. D'accord. Alors je vais, je vais faire un autre programme un peu plus simple pour commencer. tigre. Alors, on a vu quelque part un programme qui permet de tracer. Bon, on celui-là. Euh. Je l'ai fait la semaine dernière. Bon, on va faire ça comme ça. Un programme avec paramètres donc voilà un programme que vous avez vu pour faire euh, des carrés d'accord et puis on a vu euh, pas plus tard que la semaine dernière qu'on pouvait tiens, on pouvait modifier euh, ce programme pour faire des carrés en lui donnant bah, en plus de la taille du côté, le nombre de côtés et puis on pouvait ici simplement diviser 360 par le nombre de côtés et puis normalement ça fait alors ça fait plus un carré ça fait un, un polygone on va appeler les choses par leur nom un chat, un chat un chien, un chien si avec le nombre de côtés J'aurais pu mettre au pluriel. Hein. Voilà. Et puis normalement, là, ça me fait un polygone à 6 côtés, donc un hexagone. D'accord Alors maintenant, au lieu de faire ça, je peux demander à l'utilisateur de me dire ce qu'il veut comme taille de polygone. Alors, input. Donne-moi le nombre de côtés. Ok. Donne-moi le nombre de côtés. 10. Oh, mais il fait n'importe quoi. Je lui dis 10. Pourquoi il en fait 6 Voilà. Alors euh, Qu'est-ce qui s'est passé ici Je lui ai donné un nombre de côtés, et puis ce nombre de côtés, il s'est envolé dans les airs, ou plutôt dans les méandres de, de, de circuits de mon ordinateur, et puis il s'est perdu à jamais. C'est bien triste. C'est comme si on l'avait envoyé dans l'espace euh, intersidéral, là, et puis on lui donne un petit coup de pied aux fesses, et puis hop, il peut plus s'arrêter, il va continuer à avancer, comme ça, vitam aeternam pour ceux qui font un peu de latin. Alors euh, pour pouvoir le, le réutiliser et en faire quelque chose, il faut l'intercepter, l'attraper, hop, et le mettre dans la boîte N. Et ensuite, on peut réutiliser donc, cette valeur que rentre l'utilisateur. Maintenant, 10 côtés, normalement il devrait me faire un polygone à 10 côtés. Donc, un, ça doit, je pense que ça doit s'appeler un décagone. Non Un do... Pff, un décagone, 10, non Dix Un décagone, c'est ça. Voilà, donc, euh, voilà un exemple d'utilisation d'une variable. On demande à l'utilisateur de nous donner une information. Et puis, avant de l'utiliser ailleurs dans le programme, on doit la stocker quelque part, sinon elle est perdue à jamais. Euh, premier exemple je vais le sauvegarder parce qu'il est bien cet exemple ouais. moi je trouve quoi, euh, var1.pi tac ensuite maintenant si je retourne ici euh, dans le, la partie avec les variables donc voilà un, un programme qui vous était donné où on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre, et puis on va utiliser ce nombre ici à l'intérieur de notre programme. Alors ici, on fait une étape de plus que celle que moi j'ai faite, puisque la première chose, c'est on lui demande de rentrer un nombre, on stocke dans une variable X, et puis on va réutiliser cette variable. La première chose, c'est on va utiliser la valeur qu'il y a dans cette variable pour avancer une certaine distance. On va tourner de 120 degrés, et puis là, on va changer la valeur de la variable. Alors ce signe égal, il faut faire très attention, ce n'est pas le même qu'en mathématiques. D'accord En mathématiques, je ne vais pas dire en mathématica. En mathématiques, quand on écrit x égale 20, plus, euh, plus x, ici, on parle d'une égalité. Est-ce que x est égal à 20 plus x. Ça va pas être possible. D'accord euh, le, le, Donc en, en mathématiques, ce, ce signe égal, il est là pour égalité. Alors qu'en programmation, ce signe égal, il est là pour... Euh, Pourquoi Attribuer... Définir... Attribuer, définir une valeur. Donc ce signe égal, il ne veut pas dire que x est égal à 20 plus x. Ce signe égal, il veut dire que dans la variable x ici, plutôt on va remplacer le contenu de la variable x par ce qu'il y avait dedans avant, plus 20. Donc ici, hein, on commence avec, je ne sais pas, moi par exemple 50. Donc premier tour de boucle ici, du, de, la, de la boucle, de la répétition. On va avancer de 50, on va tourner d'un angle vers la gauche de 120 degrés, et puis x il va prendre comme valeur 50 plus 20, donc 70. Là, donc mettons qu'on commence avec euh, x égale 50, donc là c'est la définition mathématique et euh, informatique, donc la, la valeur de euh, x contient la valeur 50. Donc là, on va avancer la, le premier tour, on va avancer de 50, et puis à la fin, on va faire x égale 50 plus 20. Donc on va aller mettre 70 dans cette variable x. Et puis au deuxième tour, on va faire un, comme ça, on va faire un forward euh, 70, et puis on va changer la valeur de x. x, ça va devenir 70 plus 20, donc 90. Donc on ne peut pas mélanger le égal mathématique et le égal euh, en programmation. Tata. Comment est-ce qu'on fait un égal dans le sens mathématique en programmation hmm? Double égal. Donc en Python, c'est un double égal. C'est pour vérifier si quelque chose est égal à autre chose. Oui Dire pas égal. D'accord, donc on verra ça après avec les, les conditions. Euh, monsieur, oui. Euh, quand vous êtes dans votre programme, vous aviez écrit juste pour pute euh, pour euh, inscrire la variable et euh, là c'est une pute, euh, ça change pas. Hum. Si, D'ailleurs, ça n'aurait pas dû marcher ce que j'ai fait avant. Euh, si ça change quelque chose, euh, donc je voulais y venir après sur, sur les types de variables. Donc là, c'est une fonction qui demande à l'utilisateur de rentrer un nombre entier. Et donc, ce qui va aller stocker dans la variable X, ce sera un nombre entier. Le input tout seul, et là, il y a des trucs bizarres qui se passent, parce que si on fait ça en Python euh, pur et brut, pur et dur, on voilà, du python, si je fais input euh alors, je dois rentrer un nom 10 euh. non ah c'est x, pardon en train de réfléchir. Alors ça, ça doit être une différence entre Python 2.7 et Python 3. On va faire ça comme ça. Voilà, oui alors c'est les évolutions du langage. Euh, Apparemment, euh, Python 2 est plus intelligent que Python 3. Donc là, on précise qu'on veut un nombre entier comme, euh, comme input, comme entrée. Donc, il exécute 10 fois la boucle et à chaque fois, il ajoute 20 à la longueur avec laquelle j'ai commencé avec une longueur de 10. Donc là, on va avoir 10, 30, 50, 70, 90, 110, etc. Alors ici... on peut définir des choses avec un même nom. Donc on revient ici au... Je vais couper ce programme. Donc il ne faut pas mélanger variables et paramètres. On peut donner à des noms de variables le même nom qu'un paramètre, on verra ça plus tard. En tout cas, ici, voilà, on définit une variable. S égal égal ça veut dire qu'on attribue à S une certaine valeur. Et ici, on utilise ce S comme paramètre. D'accord donc ça, c'est un paramètre. C'est un paramètre. ici là alors on peut donner le même nom on peut donner à une variable le même nom qu'un paramètre mais ce sera deux choses différentes ici ce sera la variable et ici ce sera en fait ici c'est la variable aussi on va peut faire ça comme ça. là on définit la variable là on utilise la variable comme paramètre donc c'est toujours une variable mais ici dans la fonction c'est un paramètre on peut donner le même nom donc on pourrait appeler euh, cette variable euh, side length et puis après la réutiliser ici, mais ce n'est pas, euh, pas le même élément, c'est deux choses différentes. Quand on rentre dans la fonction, c'est un paramètre et quand on est en dehors de la fonction, ici ce sera une variable. Oui. non euh, on peut faire on peut reprendre le, on peut reprendre le programme ici ah mince j'ai réécrasé mon programme Je euh, tac tac Alors, à, à l'intérieur de la fonction, on peut, on peut changer ici. Attendez, on va faire ça comme ça. 10, Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici à l'intérieur de la fonction, j'ai utilisé le paramètre sideLength comme une variable. Donc on peut faire des calculs sur le paramètre à l'intérieur de la fonction. D'accord Mais, ça n'a pas changé la valeur de la variable que j'ai définie ici. Donc ça devient quelque chose de complètement indépendant ici dans la fonction. Je recommence. Je donne comme valeur 100. À S j'exécute la fonction ici je fais des calculs sur cette valeur 100 donc à chaque fois j'ajoute 20 à mon, à mon 100 là. mais quand je sors de la fonction donc quand j'ai fini d'exécuter la fonction si je regarde quelle est la valeur de S S a toujours comme valeur 100 donc ça n'a pas changé d'accord ce qui se passe là dedans ça reste comme ça alors c'est vrai pour certains types de variables on verra qu'il y a des variables pour lesquelles si on si on change à l'intérieur ici le paramètre, ça change aussi la variable. là que ça commence à devenir un petit peu intéressant. D'accord. Alors, je, je viens de parler de type de variable. Hein? Vous, a, vous avez vu des variables de différents types. Type de variables. les entiers donc euh en programmation int, c'est fait qu'il fait des croix gamées là. C'est pas censé Il y a les réels, donc les nombres à virgule Qui ont comme type float. Et il y a les chaînes de caractères. Donc str. Euh, D'accord, c'est les types de variables que vous avez vus jusqu'à maintenant. Puis il y en a encore d'autres qu'on verra plus tard. Il y a les. Ouais, ça vous avez vu aussi. Les boulets 1. Aussi, oui. Les caractères. Donc une chaîne de caractères, c'est un, un ensemble de chars mis ensemble. Dans l'armée, ça s'appelle... Je sais pas. Alors... Et puis, on verra plus tard, il y a les tableaux aussi, ou plutôt les listes. Les listes, et puis il y a les dictionnaires, qui sont des structures de données avancées. Donc On verra à quoi ça peut servir. Pour stocker plusieurs, variables, enfin plusieurs éléments dans une même variable. Hein, là, vous pouvez stocker qu'une valeur par variable, dans les listes et les dictionnaires, on peut stocker plusieurs valeurs dans une même variable. On en est où, les variables hein, Ici, c'est voilà, un exemple où on donne ici comme nom de variable le même nom que ensuite ce qu'on utilise dans la fonction. Mais ce sont deux choses différentes. Ici, c'est la variable. Ici, c'est le paramètre. Donc dans la fonction... Quand on va modifier ce paramètre, ça ne va absolument pas changer la variable qu'on a ici. Si on travaille sur ces types de variables-là, quand on travaille sur ces types de variables-là, on verra que ça change aussi le contenu. Oui le code de juste avant. paramètres seulement. Oui, mais alors si c'est encore... Euh Là, donc si je fais ça comme ça, puis je donne comme valeur 100. J'ai modifié ici le paramètre, mais pas la variable. Si vous donnez le même nom à un paramètre et une variable et que vous voulez changer à l'intérieur de la fonction, ça va être très embêtant. Parce qu'il ne va pas savoir quoi faire. Alors pour lui dire d'utiliser cette variable-là, il faut lui dire, mais je pense qu'il va râler. Et voilà. Là, on a un problème. c'est à la fois local et global. Parce qu'on lui demande d'utiliser la variable ici qui est définie à l'extérieur de la fonction, il ne sait pas lequel utiliser. Il ne sait pas s'il doit utiliser le paramètre ou s'il doit utiliser la variable ici qui est définie en dehors de la fonction. Donc ça, par contre, ce n'est pas possible. On peut définir une variable et un paramètre de fonction avec le même nom, pour autant qu'on ne veuille pas utiliser la variable à l'intérieur de la fonction comme variable. Si on l'utilise comme paramètre, ça va, mais autrement, ça ne va pas. Donc là, on a une, une grosse erreur. Hein? Voilà. Euh, ça, c'était pour les variables. Et ensuite, les branchements conditionnels. Donc pour faire des choix dans un programme, on a besoin de pouvoir prendre des décisions. Et voilà donc ici un exemple. Prendre les décisions, ça se fait avec un comme le si en français si quelque chose alors sinon hein? <rire> voilà ici on peut lui dire je vais faire un carré de taille 100 par 100 par contre si je choisis une taille au dessus de 300 il va me dire que c'est trop grand Pourquoi Parce que si je prends, après on sort de l'écran. Voilà. Ça, c'est 299. Et si je mets 300 ou 310, ben je sors de l'écran. Donc Voilà une utilité euh, pour la chose. Donc, c'est un peu vraiment, c'est un petit peu pardon, comme en français. if quelque chose, alors... Si, alors, sinon. Alors, euh, pardon. Je, je mélange maintenant les langues, ça va pas. If, else. Alors, quelque chose. Si une condition est réalisée, alors je fais cette chose. Sinon, je fais autre chose, donc une alternative. On n'est pas obligé de mettre l'alternative. Ça c'est optionnel. Quelquefois, ça suffit de faire euh, de, de vérifier une condition. On n'a pas besoin de. Enfin, L'alternative nous intéresse pas. Euh, et puis, on a la structure encore un peu plus complexe. Si, sinon si, sinon si, sinon. Donc, on peut avoir plein d'alternatives. On vérifie une condition, si elle n'est pas réalisée, alors si une autre condition est réalisée, je fais ça. Alors si une autre condition est réalisée, je fais ça. Alors si une autre condition est réalisée, je fais ça. Et là, les conditions, elles sont évaluées, c'est-à-dire qu'elles sont comparées, vérifiées, les unes après les autres. Donc l'ordre a une importance ici. On peut avoir une importance suivant le cas dans lequel vous êtes. Voilà, je ne vais pas... Enfin, ici, un exemple. Pour choisir, euh, par exemple, la, la couleur avec laquelle on va dessiner, Donc, on a trois choix de couleurs, rouge, vert ou jaune. Et puis, suivant le, la valeur qu'on va rentrer, eh bien, euh, ça va choisir une des trois couleurs. Avec ici, donc le signe égal-égal, qui est l'équivalent du égal en mathématiques. Donc, vraiment la vérification d'une égalité. Est-ce que deux choses sont pareilles C'est un peu pour, pour le moment, c'est un peu tout. Donc vous allez voir aujourd'hui les boucles while. Donc c'est une autre forme de répétition euh, qui peut être utilisée entre autres quand on ne sait pas a priori combien de fois on va vouloir exécuter la chose qu'on exécute. Euh, donc ouais. vous allez voir ça. Vous allez voir aussi. Donc ça reprend ici les, les branchements conditionnels. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut euh, vérifier plusieurs conditions en même temps. Ici, par exemple, on a un ou. Hein. Si i égale 0, ou 2, ou 4, alors on fait quelque chose, sinon on fait autre chose. Vous allez voir le ou et le et. Euh, là, par exemple, si le nombre qui a été rentré il est plus grand que 3 et plus petit que 8, on peut pouvoir vérifier un intervalle. Donc, vous allez voir les différentes combinaisons, enfin, une utilisation un petit peu plus avancée de, du if, donc du si. Voilà, merci d'être venu. Bon travail.